Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques synonymes du verbe être pour éviter la répétition. Avant de continuer, je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je dis bien sûr un grand merci à ceux qui sont déjà abonnés. Le verbe être indique un état, une constatation, une situation, etc. Il peut être employé comme auxiliaire ou comme un présentatif. Il est donc trop générique et vous gagnez en expressivité en le remplaçant par un verbe qui donne de la vie, du mouvement, de la couleur, de la précision dans la description. On va voir tout cela dans les exemples suivants. Le verbe EXISTER. Plus de 10 millions d'espèces animales sont sur terre. Vous pouvez remplacer le verbe être par le verbe exister. Plus de 10 millions d'espèces animales existent sur terre. Toujours dans le sens d'exister, vous avez le verbe subsister. Quelques zones d'ombre sont dans ton récit. Quelques zones d'ombre subsistent dans ton récit. Un verbe d'état par lequel vous pouvez remplacer le verbe être est le verbe devenir. Il voudrait être médecin dans 5 ans. Il voudrait devenir médecin dans 5 ans. Pour parler de la situation d'une personne ou d'un objet, vous pouvez utiliser les verbes se situer, se trouver, se tenir. Exemple. Le fleuve Mono est au Togo. Le fleuve Mono se situe au Togo. Nous sommes dans une situation précaire. Nous nous trouvons dans une situation précaire. Il était sur le balcon pour haranguer la foule. Il se tenait sur le balcon pour haranguer la foule. Toujours dans le sens de se trouver, vous pouvez employer aussi le verbe figurer. Votre nom n'est pas sur la liste. Votre nom ne figure pas sur la liste. Pour exprimer la possession, utilisez le verbe appartenir au lieu du verbe être. Ces documents sont à moi, ces documents m'appartiennent. Pour éviter l'expression être l'affaire de, prenez le verbe concerner ou le verbe toucher. Cette manifestation n'était pas seulement l'affaire des jeunes artisans. Cette manifestation ne concernait pas seulement les jeunes artisans. Vous avez aussi le verbe représenter dans le sens de correspondre à quelque chose ou incarner quelque chose. Exemple Ce poste d'architecte est une opportunité incroyable. Ce poste d'architecte représente une opportunité incroyable. Pour exprimer un état ou un sentiment, prenez les verbes « sembler »,« se sentir »,« paraître ». Exemple Les élèves étaient épuisés par ce long voyage. Les élèves se sentaient épuisés par ce long voyage. Elle était désemparée face à ces événements. Elle paraissait désemparée face à ces événements. Si vous voulez utiliser le verbe être dans le sens de reposer sur quelque chose, dites consister en quelque chose. Exemple. Quelle est la doctrine de ce philosophe en quoi consiste la doctrine de ce philosophe Être, par sa nature, veut dire aussi « constituer. Exemple Le sport est un moyen efficace d'évacuer le stress. Le sport constitue un moyen efficace d'évacuer le stress. Être l'un d'eux ou l'une d'eux peut être remplacé par l'expression « faire partie de ». Exemple Il est l'un des meilleurs étudiants de sa faculté. Il fait partie des meilleurs étudiants de sa faculté. Pour parler d'un métier, d'une profession, au lieu de dire par exemple « Je suis infirmière dans un hôpital privé. » Dites plutôt « J'exerce le métier d'infirmière dans un hôpital privé. » Dans certains cas, vous pouvez également reformuler la phrase pour éviter d'employer le verbe « être ». Exemple « Nous sommes tous confrontés à cette difficulté cette difficulté nous touche tous. Un sourire de contentement était sur le visage de Kofi. Kofi affichait un sourire de contentement. Les feuilles mortes, jaunâtres et brunâtres étaient partout dans la forêt. La forêt arborait un tapis de feuilles mortes, jaunâtres et brunâtres. Le chômage partiel est l'arme du gouvernement pour contrer les licenciements. Le gouvernement recourt au chômage partiel pour contrer les licenciements. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant les synonymes du verbe être. Bien sûr, il existe d'autres verbes que vous pouvez prendre pour remplacer le verbe être. Oui, la liste de ces verbes n'est pas exhaustive. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous Mouah.